Le problème européen est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qu'on ne découvre pas. Mais je pense qu'avec ce référendum, on a vu clairement un glissement d'un problème qu'on nous a présenté comme technique, économique, un peu un problème de comptable, à un vrai problème politique. C'est-à-dire un problème politique. Est-ce qu'on veut faire un compromis entre les 18 États membres de la zone euro et la Grèce Parce que je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs responsables politiques qui ne veulent pas faire de compromis, à la fois chez les Grecs, mais aussi au niveau européen et on voit même au niveau français où un certain nombre de responsables politiques principalement à droite et encore plus évidemment à l'extrême droite ne veulent pas faire de compromis. Mais là pour l'instant c'est François Hollande qui dirige le pays et lui il semble un petit peu isolé au sein de l'Union Européenne. Il a dit à Alexis Tsipras :« moi je suis prêt à t'aider mais s'il te plaît aide-moi, fais des concessions. Mais à part l'Italie et un petit peu l'Espagne, on a l'impression que le reste de l'Union Européenne, de la zone euro, euh, n'a pas envie de faire des concessions vis-à-vis -vis de la Grèce. Oui parce que nous arrivons toujours au même problème, c'est-à-dire que nous, ne voyons pas l'intérêt général européen. Nous sommes dans une logique d'intérêts nationaux, d'égoïsme nationaux où chacun regarde à qui son intérêt politique, c'est-à-dire notamment les pays du sud de l'Europe qui se disent voilà, nous avons des partis de gauche radicale assez forts dans nos pays, si on cède face à Tsipras, c'est les avantager électoralement. On a des pays du nord de l'Europe qui font très attention à leurs finances, qui disent mais les Grecs ont fait n'importe quoi c'est donner une prime à l'irresponsabilité et on a des pays d'Europe de l'Est qui eux sont dans des situations économiques et sociales souvent plus difficile que la Grèce et se dire c'est quand même incroyable qu'on va aller au chevet de personnes qui sont mieux portantes que nous. Donc finalement tout le monde regarde ces intérêts qui sont légitimes mais tout le monde oublie qu'il y a un intérêt général qui est l'intérêt européen. Est Ce Regardez... que vous nous décrivez c'est le fédéralisme et c'est pas dans l'air du temps c'est pas dans l'air du temps, mais vous savez, euh, moi je pense qu'il faut dire aux Européens quelle doit être la plus value de l'Union européenne. Quand on explique ce que peut apporter l'Europe, les gens sont pro-européens. L'Europe et Elisabeth Guigou l'a dit sur votre plateau euh, il, y a, il y a quelques, quelques minutes. L'Europe n'est pas un être qui va de soi. L'Europe est une construction qui doit tous les jours montrer sa plus value. Or aujourd'hui, que voit, que constatent les citoyens de toute l'Europe, c'est que l'Europe, c'est le Croque-Mitaine, c'est celui qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Faites des efforts, faites des efforts, faites ses efforts. Et quand on dit ça il bah, faut pas s'étonner qu'à un moment, les gens tournent le dos à la construction européenne et se tournent vers Tsipras en Grèce, certes, mais dans le reste de l'Europe, vers qui on se tourne euh, On se tourne vers l'extrême droite. Et ça, c'est au moins, si ce n'est nettement plus inquiétant, que le gouvernement de Tsipras.